Je suis présentement à l'école Dufort à Sherbrooke. J'ai rencontré des élèves avec des limitations euh, physiques et je leur ai partagé comment j'avais créé ma vie au lieu de la subir. J'ai partagé un petit peu comme ça mon, mon cheminement, mes expériences de vie. Et à la fin, on m'a posé une question. Quel était mon plus grand rêve? Et je lui ai répondu ceci. Présentement, mon plus grand rêve, d'avoir la liberté de mouvement, de pouvoir aller travailler et de pouvoir voyager en étant accompagné. Ça, c'est mon plus grand rêve. C'est la raison pour laquelle je m'implique à ce que ce rêve-là puisse devenir réalité. C'est pour ça que je m'implique à monter un programme d'assistance personnelle avec une coopérative, la coopérative ASSIST. À la fin de ma présentation, l'enseignante m'a dit que euh, qui avaient des élèves dans, dans le groupe, qui avaient des difficultés parce que leurs amis font des stages à l'extérieur. Et certains de ces les élèves que j'ai rencontrés ne peuvent pas faire de stage parce qu'ils ne seront pas accompagnés. Ça, ça vient me chercher. Et, et ça me donne l'énergie encore plus pour, pour créer s'il n'existe pas. Et. Ça peut se faire et je pense que j'ai allumé une petite flamme pour qu'eux aussi puissent le faire dans leur propre vie. Et moi, je vais aller jusqu'au bout pour qu'eux puissent aller en stage et qu'ils puissent travailler aussi comme n'importe quel autre citoyen.